Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va traiter d'une demande qui a été faite sur le forum. Euh, un système de téléportation, un peu style euh, portail, on va dire Stargate. Alors c'est évidemment beaucoup plus simplifié et beaucoup moins joli, mais en tout cas le principe sera là et c'est une solution que vous pouvez appliquer dans vos jeux. Donc je vous montre tout de suite qu'est-ce que j'ai fait. Donc c'est parti donc ici vous pouvez voir euh, ma scène avec euh, bah, une scène animée, hein. là on peut voir un personnage alors qui sert strictement à rien, le petit camion là mais qui va vous servir, vous allez comprendre euh, par rapport au portail pour voir un petit peu ce qui se passe de côté. Une deuxième scène là-bas avec un avion qui fait aussi une petite rotation au-dessus et si je me tourne par ici on peut voir que j'ai un portail euh, et ce portail on peut voir que l'avion le voit passer en fait tout simplement. Donc c'est exactement ce qui se passe de l'autre côté. Donc j'ai un player qui est tout à fait basique, hein, ici avec un script de base, j'utilise la souris pour, et pour le faire avancer et la souris, pardon, pour le faire euh, tourner. Donc si je traverse ce portail, tac, je me retrouve de l'autre côté, donc j'ai bien, euh, bien changé de scène, on peut voir, et euh, si je me retourne ici, ben, j'ai la possibilité de retourner de l'autre côté, et si je le traverse, et ben voilà, je retourne exactement au même endroit Donc on peut voir que euh, c'est carrément, c'est fidèle en fait ce que vous voyez dans le portail C'est exactement ce qui se passe de l'autre côté en temps réel, regardez Alors c'est un peu euh, difficile, Alors je vais monter du bon côté Mais on peut voir la, euh, la voiture qui fait demi-tour en même temps Voilà, c'est exactement en temps réel euh, S'il se passe quoi que ce soit de l'autre côté, je le vois là Donc hop, je vous montre une dernière fois Et on regarde tout de suite comment on peut mettre tout ça en place nous voilà sur la scène complètement vierge donc on peut voir ici que j'ai bien mon player et les deux worlds, ici world 1 et world 2 euh, avec leur euh, ici le airplane et euh, le hot dog euh, truck donc le petit camion et mon player qui est là qui est une simple capsule avec un script de déplacement et une caméra évidemment qui est attachée dessus donc si je fais play évidemment pour le moment bah, j'ai euh, ma scène ici on peut voir la deuxième là bas et j'ai strictement rien donc on va mettre notre système en place tout de suite. Donc pour ce faire, on va utiliser, on va créer un portail, comme vous avez pu le voir, même deux. Donc je vais aller le positionner ici, euh, bah, je vais aller créer mon premier portail ici devant, euh, sur ma scène rouge. Donc pour ça, euh, bah, je vais déjà créer un Empty. Et euh, je vais appeler cet un petit portail, vous l'aurez compris. Ici, je vais ajouter maintenant un 3D quad qui va me servir de support. Vous avez vu que c'était un carré. Donc je vais le positionner bah, à un endroit assez... Euh, ici, hein, comme tout à l'heure, je ne vais pas trop m'embêter. Je vais par contre l'agrandir assez... Euh, voilà, peut-être même pas trop grand, mais on va le faire de cette taille-là. Et on va le positionner euh, ici, là où ça va bien. Donc à peu près, voilà, je vais me mettre plutôt comme ça. On va se mettre en ISO et on voit, voilà, je vais me mettre à peu près au bord du sol. Donc ici, j'ai bien, euh, c'est ce qui va me servir ici au niveau du support. Donc vous avez bien vu, euh, je vais le mettre d'ailleurs en fond de l'objet portail et je vais ici renommer euh, ce quad portail ce portail il aura besoin en fait comme vous avez pu le voir on voit ce qui se passe de l'autre côté donc vous, vous doutez bien qu'on utilise une caméra donc je vais ajouter ici maintenant une caméra donc dans ce portail Alors, je ne vais pas la mettre enfant je vais la mettre dans l'objet portail parce qu'il y aura deux caméras en général les portails marchent par deux donc on peut voir que j'ai ici ma caméra qui n'est pas dans le bon sens du tout donc je vais euh, tout simplement alors ben pour la remettre à zéro je vais me mettre ici enfant quand même du portail et je vais faire un reset sur son transform. voilà donc on peut voir qu'elle se met ici et on peut voir qu'elle n'est pas du tout dans le bon axe c'est à dire que Ici, en bas à droite, on a la preview et on voit que je regarde dans le mauvais sens. Donc, je vais lui faire faire une rotation sur son axe X, je dirais, de 180 degrés. Alors, euh, oui, ou, ou alors sur l'axe Y, ce serait peut-être plus simple. Voilà, je suis directement dans le bon sens. Donc là, j'ai ma caméra bah, qui, on peut voir à droite, qui, euh, c'est exactement ce que je veux voir à l'intérieur. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, je ne vais euh, pas la laisser enfant, je vais la sortir. Euh, je vais la laisser en fait enfant du portail. Donc cette caméra, je vais la renommer Cam... Ce portail évidemment vous avez bien vu que je vais utiliser ce quad pour projeter la caméra dessus Donc pour ça c'est assez simple mais on va devoir ici créer d'abord un matériel, enfin une render texture Donc je vais cliquer ici create et je vais créer une render texture Et je vais l'appeler RT pour render texture et je vais l'appeler, je vais faire RT1, render texture 1 donc je prends ma render texture et je l'applique directement à mon portail 1 qui est initialement mon quad. Maintenant, au niveau de ma caméra, je la sélectionne et ici vous pouvez voir que vous avez la target texture en cible. Je vais aller maintenant sélectionner ma RT1 que je viens de créer. Et là, comme par miracle... Qu'est-ce qui se passe bah, On peut voir que j'ai euh, mon portail. En fait, j'ai enfin, j'ai mon portail. <rire> j'ai euh, l'image de ma caméra qui montre bien exactement ma scène. Donc, si je fais play, eh ben, on voit exactement ce qui se passe derrière moi, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, ça, c'est parfait. Alors là, les dimensions ne sont pas tout à fait pareilles. Je pourrais l'agrandir. On pourrait euh, gérer tout ça différemment. On pourrait jouer aussi avec le field of view, Voyez, pour faire un petit, un petit peu plus loin. Euh, tout ça euh, est réglable comme vous le voulez. Donc, ça c'est fait euh, au niveau du premier portail donc je vais avoir besoin maintenant de créer un deuxième portail donc pour ce faire bah, je vais euh, de nouveau ici alors je pourrais le dupliquer mais j'avais eu des soucis donc je vais le recréer je vais dupliquer le portail par contre euh... oui allez hop je le renomme portail 2 et je vais aller le glisser de l'autre côté là bas à peu près au centre je vais aller sur ma seconde scène et je vais me mettre en face, alors je ne sais pas s'il est bien positionné, bon, à peu près on va dire, et ici on va faire exactement la même chose, je vais créer tout de suite une caméra qui va être enfant ici de mon portail, le, le transforme est bien ici à zéro directement parce que je l'ai mis directement enfant, et je vais faire de nouveau une rotation de 180 degrés pour que cette caméra en fait ici, montre euh, Alors on peut voir que la preview est bonne. Par contre, pourquoi ici j'ai l'image de l'autre côté Parce que euh, ici, le, le portail possède ici le, le viewer RT1, le, le renderer matériel. la renderer texture, je vais y arriver. Render texture. Et donc ici, je vais créer une deuxième, hein, vous l'aurez compris, render texture. Et je vais l'appeler RT2 qui va être destiné bah justement maintenant ici à mon portail 2. Et là, on peut voir que c'est bien noir. Je vais ressortir ma caméra. Je vais faire comme tout à l'heure. Et je vais la renommer ici « Cam 2 », qui est tout à fait logique. Et dans cette « Cam 2 », je vais aller sélectionner maintenant ma « RT 2 ». Et là, on peut voir que ben, j'ai bien sur mes deux scènes. Alors C'est un peu espacé, mais vous pouvez voir que j'ai bien euh, la vue filmée de chaque côté. Il n'y a pas de problème, c'est exactement ça. Donc, vous avez bien compris, l'idée maintenant, c'est d'intervertir. Donc, on pourrait intervertir euh, les, deux, les deux quads. Euh, c'est vrai que ce serait une solution, mais sinon le plus simple est encore d'intervertir ici euh, au niveau du portail 1. Je vais aller lui assigner le RT2, Donc je vais le glisser directement hop dessus, Donc il a bien pris ici, on peut voir que j'ai bien ici l'image euh, de l'autre côté, et sur la, le portail 2, je vais lui assigner la render texture. Et là, on peut voir que c'est tout de suite inversé. Donc là, bah, mon système est déjà euh, pas mal en place. On peut voir que ça fonctionne. Ici, ici, si maintenant, j'y retourne. J'ai bien ce qui se passe là-bas. Et de l'autre côté, je ne peux pas encore y aller parce que bah, euh, mais on voit que j'ai le fond rouge là-bas et j'ai bien ça. Donc si ici maintenant je rentre dedans, paf, bah, je bute dedans, évidemment, euh, il faudra créer un script pour que maintenant tout ça fonctionne. Donc, on va tout de suite mettre un script en place et euh, on va voir comment vous pourrez réutiliser d'ailleurs et peut-être même en faire un préfable euh, pour en mettre plusieurs dans votre scène. C'est parti pour le script. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé ici un script qui s'appelle téléporte et je vais affecter ce script au portail 1 ici. Donc, je vais le glisser à droite et au portail 2. Pourquoi je fais ça Parce que tout simplement, je vais utiliser un système de tag avec la collision avec le player et je vais faire un script qui va être autonome, qui va simplement vérifier s'il est sur le portail et on va devoir... Bah, tout bêtement déplacer le player à une destination, mais en fonction euh, de la collision avec le portail 1 ou le portail 2, la destination va bien évidemment être différente. Par contre, comme vous l'avez compris, mon player ici est bien tagué player. C'est très important. Alors player ou un autre tag, mais euh, si vous voulez que ça fonctionne, faut vraiment euh, qu'il soit tagué. Donc on est parti, on édite ce script. Alors n'aurai pas besoin de la méthode start, n'aurai pas besoin de la méthode update, mais je vais d'abord devoir déclarer une variable qui va me servir pour, de, pour stocker euh, l'endroit où je dois déplacer le player. Donc une variable de type vector3 qui va s'appeler destination. Cette méthode ici, je vais la modifier. Euh, je vais utiliser la void on collision enter. Et évidemment, ici, je vais récupérer l'objet qui rentre en collision dans la variable col. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ben, Je vais vérifier en fait si euh, je suis sur l'objet portail 1, par exemple. Donc, si ce script ici euh, se déclenche, c'est donc l'objet rentre en collision avec un des deux portails. Et je vérifie maintenant si je suis le portail 1. Donc, je vais faire un « if ». 10.name, c'est-à-dire le nom de l'objet ici euh, sur lequel est exécuté le script, est égal à, et là donc, euh, bah, ça va être portail 1. Donc attention à portail, j'ai bien mis un p minuscule, faut il faut qu'il soit nommé pareil. Si vous avez plusieurs, euh, vous utilisez plusieurs portails, il faudra faire en fonction de, au niveau des noms, parce que ensuite ici, maintenant, si je suis bien euh, le portail 1, qu'est-ce que je vais faire bah, au niveau de la Je vais définir tout simplement la destination et je vais aller chercher dans la hiérarchie gameObject.find, je vais aller chercher en fait euh, la destination. Donc je suis le portail 1, je, le player rentre en collision avec moi, donc je dois le téléporter bah, tout simplement au portail 2. Donc je vais aller chercher le portail 2 et euh, donc je vais dire que sa destination, bah, c'est sa transforme après, je vais faire un, une condition else parce que si je ne suis pas le portail 1, bah, je suis automatiquement euh, le portail 2. Et donc, bah, euh, là, ça va être assez simple. Euh, si je, je, je ne suis pas le portail 1, je vais être le portail 2, donc je dois le déplacer au portail 1. Donc, on ne va pas s'embêter, on va faire exactement la même chose ici. Je vais faire ça, hop, et je vais le remplacer par portail 1. Donc ce qui fait que maintenant, euh, quand il y a une collision, euh, je sais, et si c'est le tag player, maintenant je sais tout simplement, euh, je connais la destination où spawner mon player. Donc je, maintenant, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais prendre mon player, donc l'objet qui reste en collision, vu que j'ai vérifié le tag, et je vais dire que ça transforme position euh, est égal à destination. Voilà. Alors on va laisser comme ça, mais là, si je laisse comme ça, vous allez voir, je vais faire un CTRLS, j'enregistre et on va aller tester ça mais vous allez voir que je vais avoir un gros souci je fais play je rentre dans le portail et boum, je tombe mais alors là ce qui est embêtant c'est que j'étais en plein écran donc je vais me remettre ici avec une scène séparée au niveau de mon game voilà et je vais me mettre ici, je vais sélectionner les deux scènes ici dans la, à gauche et je vais euh, sélectionner le player pour qu'on le voit donc il est ici, vous voyez son vecteur avant donc je vais aller tout doucement et je vais couper le maximizon play qu'on comprenne bien donc si j'avance je vais y aller tout doucement on peut voir ici que je suis bien spawné de l'autre côté sauf que regardez je suis juste derrière en fait bah oui je suis spawné au même endroit donc le but maintenant ce sera euh, de le faire avancer euh, on va le spawner mais un peu plus loin donc pour ça on va additionner un, un vecteur euh, forward mais là en plus en l'occurrence vous pouvez voir que là ça ne va même pas être additionné il faudra le soustraire parce que si j'avance de 1 je tombe dans le vide donc, et ça va être exactement pareil de l'autre côté. Donc ici, ce que je vais faire, je vais dire « Destination ». Et je vais, euh, pour aller dans le sens inverse, faire un « moins vecteur 3.forward ». Ce qui va me permettre euh, d'aller un cran en avant. Et je vais même aller plus loin, je vais faire « fois 3 ». Je vais faire « 3 vecteurs ». Comme ça, euh, « 3 vecteurs forward », ce qui va me faire avancer de, de 3 unités, ce qui devrait être mieux. Sauf que là, je vais euh, avoir un autre souci encore, vous allez le voir. Je fais « Play » je rentre dedans, et là ça fonctionne, sauf que je repasse devant à chaque fois, en fait la rotation de mon player ne va pas regarder, je reste appuyé avancé, mais je fais que ça passer d'un portail à l'autre ce qui est quand même pas très logique, quand je passe dedans je devrais être euh, ici, dans l'autre sens, ici, donc qu'est-ce qu'on va faire bah, c'est assez simple, on va faire une rotation de notre player en fait au niveau du script et euh, juste derrière, on va dire tout de suite, on va faire, une, on va faire un call.transform.rotate on va faire une rotation sur le vecteur 3 Point up par le haut, et on va le multiplier par 180 pour faire une rotation à 180 degrés. Et là, j'aurais pu ce problème-là. Même si je rentre de biais dans mon. Alors, je vais déjà le faire de face, mais là, on peut voir que je m'en vais bien dans l'autre sens à chaque fois, je suis obligé de faire demi-tour. Voilà. Et même si je rentre de biais, ne vous inquiétez pas, j'ai 180 sur moi-même, donc je rentre bien en biais de l'autre côté. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut voir que si ici si je vise euh, l'arbre, bah, j'arrive à peu près à l'arbre. Voilà, donc ça euh, vous pouvez voir que bah, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre, c'est même plutôt assez simple. Alors, autre chose aussi que vous avez pu vous rendre compte dans la vidéo, euh, dans l'intro, c'est qu'ici, alors vous pouvez évidemment agrandir, euh, ici, choisir d'agrandir. Euh, les quads, les, les portes, on va dire. Euh, et moi, j'avais euh, supprimé la skybox, donc vous, vous doutez bien que c'est assez simple. Vous allez sur la cam, en l'occurrence, euh, la cam ici qui est celle-ci, cam 2, et je choisis ici une solide color et je peux faire ici, par exemple, prendre du blanc, du noir. Ce que j'avais pris, du, du noir, j'avais pris donc euh, voilà. Et je fais exactement pareil ici pour ma deuxième cam. Euh, donc je retourne ici Alors vous pouvez voir que je sélectionne euh, ma cam Ici, voilà, et je fais Solide Je vais chercher du noir Et voilà, le tour est joué Et maintenant j'ai bien un fond noir comme j'avais tout à l'heure Donc vous pouvez voir comment c'est assez simple hein, Et on peut voir que c'est assez fidèle On voit bien l'avion là qui fait demi-tour euh, Donc c'est assez pratique comme système Comme vous pouvez le voir et ça fonctionne assez bien. Donc après, il y a des réglages possibles, évidemment. Euh, vous pouvez, alors oh, je vais essayer de récupérer mon curseur. Vous pouvez évidemment, au niveau de votre portail, l'agrandir. Moi, là, je ne l'ai pas fait, mais on, en, on pourrait faire un plus grand, un plus petit. Enfin, après, tout est possible. Euh, je vais, par exemple, ici, prendre mon outil de redimensionnement et euh, je vais l'agrandir. Je peux aussi l'élargir. Alors, l'image va être un peu déformée, évidemment, mais je peux l'agrandir. Ça ne pose aucun souci. Voilà. Et au niveau euh, de la render texture ici, vous pouvez voir qu'on a, a un size, vous pouvez voir que l'image n'est pas belle, donc si, si je veux qu'elle soit un peu plus jolie, euh, je vais pouvoir faire par exemple un 1024 par 1024 au niveau de son size, et j'ai d'autres propriétés, mais je vais laisser ça comme ça, voilà, et là on pourra voir que normalement, alors je pense que c'est sur la deuxième, d'ailleurs on peut voir ici, je vais le faire sur le RT2 aussi, sur mes deux render texture. voilà, on peut voir que déjà à l'écran, normalement ça va être un peu plus euh, sympa, voilà, c'est un peu plus propre en termes de rendu. Et vous pouvez voir que celui-ci est resté à la même taille. Mais celui-ci est un peu plus grand et un peu plus large. Donc voilà comment faire un système, je dirais, euh, relativement simple de téléportation, avec un petit peu amélioré, avec un, un genre de porte euh, un peu à la Stargate, on va dire, un peu à la Portal aussi, on en est très loin, parce que c'est vrai que normalement, on n'aurait pas de quad, enfin euh, le principe, et je pense est c'est peu près similaire au niveau de Portal, euh, mais euh, on a ici... Euh, on aurait plutôt, c'est sous forme de rond quand le, le joueur euh, tire sur un mur et ça fait un, un trou dans le mur et on voit à l'intérieur. Bon, euh, ça, ça pourrait être faisable aussi, euh, un peu plus complexe. Mais là, une solution très simple qui peut euh, bah, être euh, assez, à mise en place très facilement. Et euh, on a un système de téléportation bah, un peu plus sympa qu'une un, qu simple téléportation avec euh, un endroit où on rentre et on est téléporté. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto euh, va vous plaire. N'hésitez pas encore une fois à mettre euh, bah, un petit... Euh, pouces bleu sur la vidéo. Euh, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait euh, n'hésitez pas à faire des commentaires si vous voulez récupérer le code de cet asset vous le récupérez comme d'habitude sur le site ça va être mis à disposition euh, il n'y aura plus qu'à télécharger vous aurez l'asset euh, et euh, puis voilà moi je vais vous dire à bientôt pour euh, un prochain tuto alors n'hésitez pas à faire vos demandes de tuto sur le forum, celle-ci vient du forum je le dis à chaque fois mais euh, effectivement il faut utiliser le forum pour les demandes ça me permet de temps en temps d'aller voir, évidemment je peux pas y répondre tout de suite, celle-ci a été demandée il y a pas mal de temps, euh, mais euh, je fais de mon mieux, en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça m'encourage à continuer euh, et puis euh, ça me prouve que ça vous sert, voilà, à bientôt, bye bye